Y'appelez pas nous et bien quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lendemain d'une belle et magnifique un clic de la part de Zach J'avoue que sur la vidéo d'hier Ce nouveau sniper est trop lourd J'ai un petit peu menti parce que ce n'était pas Un nouveau sniper à proprement parler C'était plutôt une façon différente De jouer au sniper qui existait déjà Mais c'est pas grave J'ai kiffé vous m'avez fait comprendre cela Via un peu de dislike mais j'avoue que Derrière mon PC j'étais On se frottait les ventes, là, <rire> petit bâtard, Bref, je rigole, hein, rien de méchant, ça va, on prend pas ça au sérieux, c'est du YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série Ce Jeu Était. J'avais commencé pour le Nostal Janvier en janvier, on est en mars, bon, on l'a bien débordé, hein. et aujourd'hui, après avoir fait toute la série de Call of Duty, à part Call of Duty World at War, je les ai tous faits, on va sur Call of Duty World War 2, ok, le jeu est toujours actif sur PC. Je vais, du coup, vous péter une petite vidéo dessus, j'avoue que je suis content d'y retourner, donc on espère avoir une bonne partie, un bon lobby et on va discuter de ça et de ce que pourrait être le Call of Duty de l'année prochaine. C'est parti les amis Putain, même à cette époque-là, il nous avait mis le bouclier anti-émeute de merde. Tu te rends compte, j'en ai marre des émeutiers là. Laissez-nous manifester, vous nous pétez les couilles avec vos boucliers de merde. Voilà, c'est dit dès le début. Et je vais parler d'actualité. Je sais que certains vont se dire, mais pourquoi est-ce qui parle du prochain code, tout ça, machin Et si vous êtes un vrai joueur de Call of Duty, un vrai passionné, tu vois, comme les Kaznani, et qu'il 500 vidéos sur ce truc, putain, je gagne ma vie en disant des obscénités en jouant à une licence de merde, tu te rends compte Non, je rigole. Ah, ah, je rigole. Mais plus sérieux. Plus sérieusement, pourquoi est-ce que je parle d'actualité Tout simplement parce que le prochain code, les rumeurs, donc si vous suivez vraiment les, les, les rumeurs... Oh là, mais il, a, il a fait une blabale, là le mec Enfin, si vous suivez euh, les rumeurs de sortie de Call of Duty, apparemment, le prochain code serait dédié à la Seconde Guerre mondiale. Un retour en arrière pour une licence qui a déjà effectué ce même retour en arrière 4 ans plus tôt parce que, je le rappelle... Call of Duty World War 2 date de 2017. Récemment, on a déjà eu un jeu sur ce thème et c'est une des raisons pour laquelle je suis un petit peu. Enfin, pas un petit peu, mais je suis contre en fait un petit peu euh, ce retour. Alors, je sais que certains vont être ravis parce que c'est une période chargée en histoire que beaucoup aiment. Hein. Enfin, beaucoup aiment. Je ne dis pas qu'à foncièrement des gens qui sont. Oh là là là là là là là là là là. Dur. Mais je me fais laver Attends, attends, qu'est-ce qu'il m'a mis Il a mis un coup de steak, le matin. Attends, attends, je veux vois. Oh, joli, joli Je dis pas qu'il y a des grands fans de Seconde Guerre mondiale en mode « Ouah, j'adorais cette époque !» Mais plutôt que vu qu'elle est chargée historiquement, je sais que ça en intéresse des gens. Donc du coup, je sais que des personnes seront ravies d'avoir un retour sur Colum... Oh, le terrain Oh, le terrain, monsieur Je sais que des personnes seront ravies d'avoir un retour à cette époque-là. Et moi, je trouve que cette période a déjà été traitée, a déjà été faite, et qu'en fait, dans la cohérence de jeu, c'est un petit peu bizarre. Pourquoi 2017, après euh, 3 ans en l'air, le jeu décide de retourner en arrière, histoire de faire un petit peu de classique. C'est pas étonnant. Même si Black Ops 4 sera finalement revenu derrière sur du plus récent, ainsi que Modern Warfare, ce retour en arrière avait fait beaucoup de bien. Là, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a Modern Warfare, qui, est, euh, comme le nom l'indique, c'est moderne. Et c'est une bonne chose. Moi, j'aime bien les jeux modernes dans des euh, airs un peu... Ah dommage j'ai essayé, j'ai essayé de pré dans des airs euh, un petit peu euh, comment dire, des airs un petit peu Black Ops 2, Modern Warfare, donc je trouve que c'est l'époque parfaite pour des codes et que c'est l'époque tu vois qui sied le mieux à la licence à l'heure actuelle, des gros coups de fusil à pompe enflammé mon gars, tu comprends pas ce qui t'arrive, hein. ça te fait peur, hein attention attention on va jeter une greu, hop, Nice. Petit kill. Non, non, non, équipement détruit, équipement détruit. Ce n'est pas des kills, je suis complètement bête. Donc, je trouve que Modern Warfare s'y est parfaitement à, ce, à cette époque là et que après Black Ops 4 X Modern Warfare. Putain, on a perdu, mais en même temps, frère. Alors, attends, attends, attends, on va faire une deuxième game. Hein, mais là, je suis un petit peu choqué de quelque chose. Euh, 1 14 2, 20 1 14 2, 20 Je sais que ce jeu a une communauté PC assez active même des années après Mais les gars ne, sentez vous, eh, ne vous sentez surtout pas obligé de venir dans les parties Si c'est pour jouer avec des pinces de crabe bande de chiens vous c'est nul, là, comme ça, vous vous rendez compte J'arrive dans la partie 27-20 et on perd 75 à 55, on s'est fait fumer, c'est chiant <rire> Donc, reprenons, euh, revenons-en à, à nos moutons, reprenons ce que j'étais en train de dire. Donc, j'étais en train de dire que ils ont fait deux jeux récents, Black Ops 4, Modern Warfare, qui viennent de nous faire un petit retour en arrière avec Black Ops Cold War, époque, euh, années 60-70. Et je comprends pas trop la cohérence, en fait, du jeu, si ils nous répètent un autre retour en arrière après en avoir déjà fait un retour années 60-70. Après retour à année 1945 Ce sera quoi après la cohérence avec le prochain jeu Quelle est la ligne en fait éditoriale je te dirais de Call of Duty avec toutes ces époques un petit peu entremêlées. Comme je t'ai dit, à l'époque, après trois jeux en l'air et être allé dans le futur, futur, futur, bah ça se comprend, un petit retour en arrière, histoire de faire plaisir, tu vois. Mais après avoir euh, refait un passage en avant et être passé sur du plus récent, mais une époque pas non plus, tu vois, trop toxique à être full en l'air à la Infinite faire. pourquoi est-ce qu'on retournera à nouveau en arrière Et ce serait quoi le plan l'année prochaine Ce serait retour World War 1 ou alors retour sur un jeu euh, euh, récent Enfin, tu vois, c'est très bizarre et je trouve qu'on a déjà bouffé de la seconde guerre mondiale, ça a déjà été un, terme, un thème, pardon, abordé, réabordé. Alors certains me diront que Black Ops Cold War aussi a un thème déjà abordé et que ce n'est pas foncièrement gênant non plus. Malgré ça, je maintiens ce que j'ai à dire et un jeu sur la seconde guerre mondiale ne m'enchanterait pas de fou. Bon, pour autant, je bouderai pas. Hein, tu te doutes bien, je serais pas là. Oh, putain, je suis sur la seconde guerre mondiale de la merde. Disons que je pense qu'il y a mieux à faire et que j'aimerais bien. Oh là, ils sont trois. Mais je n'ai pas de grenade en plus. Aïe assistance, assistance, quelqu'un est en train de prendre les kills pour moi, regardez, en bas à gauche, Jean Tartom, Jean Tartom, monsieur, monsieur, n'avez pas à KS mes kills comme ça Moi, j'étais en train de les bosser, là. Hop, hop, hop, let's go, on continue tranquille, on est bien dans ce petit match à mort par équipe. D'ailleurs, Black Ops 4, ça va rester quoi Ça va être le seul Call of Duty sur lequel je ne suis jamais retourné en arrière. Donc là, pour le coup, je, pour la pour, pour prochaine vidéo de ce jeu était, ce sera Call of Duty Black Ops 4. Oh le turn encore mesdames et messieurs, mais... Alignez vos shoots, ajustez les, les frérot oh, Vous venez les gars, vous vous êtes même pas débarbouillé le visage, vous lancez le jeu et après vous êtes tenu de prendre des bites au cul par Zach Nani, frère, c'est grave, c'est grave ça, ça arrive de venir à ma gauche, ouais. là je parie que ça vient à gauche, je parie que ça vient à gauche, je... je... bah non je connais pas c'est le jeu en fait. <rire> J'ai voulu faire le pro, attends on va appeler un petit drone, hop, on est bien, I feel good. Et si vous êtes sage... Après Black Ops 4, non mais il va mourir lui non, mais arrêtez de me voler des kills, frère! Je suis youtubeur, j'ai besoin de faire des gros scores pour pouvoir arriver devant les gens, montrer mon torse et dire: Regardez, je suis trop fort, je fais des bons gameplay. Aïe, aïe, aïe! Là, je meurs. de oh, dommage, c'est pas grave, j'ai réussi à avoir mon mortier. Et si vous êtes sages, je vous ferai un retour sur le multi de Modern Warfare. Alors là, ce sera vraiment, euh, un époque, euh, un des grands-pères. Oh, attends, j'ai tué personne avec le mortier? Oh putain, qu'est-ce que je suis nul. Ce sera vraiment époque des grands-pères. Non, je rigole, je sais que Sky l'a déjà fait récemment parce qu'ils avaient ajouté des armes et qu'en soit Warzone, euh, qui fait un partie de Modern Warfare. Euh, et un petit peu le main jeu depuis un moment. Tiens, tu sais quoi Genre Après, dès que je meurs, regarde, hop, je crois qu'il avait une classe sniper, mon abonné. Tiens, on va, on va essayer, on va repasser un petit peu sur du sniper. Je trouvais le sniper assez cool, là. Juste avant la game d'avant, j'ai pris un quickscope, ça m'a fait un petit peu froid, là, comme ça, tu vois. Je me sentais bien. Bon, vous avez bien ou quoi, les mecs Dans la semaine, ça, je vous l'avais dit, je crois, dans la dernière vidéo. Mais le Vlog Madrid va sortir. Et le Vlog Madrid, le week-end que j'ai passé, il va être monumental. J'ai fait pour la première fois de ma vie, mon frère. Tu peux changer une couche mais tu peux pas gagner un duel face à un gros barbu, remets-toi en question mon ami, remets-toi en question c'est... à des moments faut savoir se poser les choses tu vois, de dire ok ça ça va pas, bah, c'est ce, ce qui arrive hein, quand, quand, quand tu croises Cazenani, là sur le jeu <rire> donc le vlog euh, Madrid vient... Aïe viendra ce week-end normalement je pense, ça va dépendre des travaux du monteur, il va peut-être vous le confirmer à l'écrit vu que c'est aussi lui qui monte cette vidéo, à côté de ça euh, je suis en train de, de, de, de me pencher sur la sélection des profils pour Z-Store et je vous remercie des retours absolument dentés sur le concours de blagues. Après en avoir parlé dans la vidéo d'hier, certains se sont laissés tenter, se sont dit, bah tiens, on va aller le voir, même si à la base, j'avais peut-être pas cliqué ou quoi. Et. Euh... Oh, le marqueur c'est très cruel, c'est très cruel. Oh, et force est de constater que vous avez kiffé, ça a eu une bonne reprise en vue, et ça, voyez-vous, je suis très content. Aïe, aïe, aïe, je suis naze. Je suis naze, je suis naze, au moins un kilo sniper s'il vous plaît, au moins un, parce que là j'ai pété un hitmarker, c'est des games calmes et tout, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, on va se la donner. Je veux trouver quelqu'un. I want to find someone. Il fait le tour ou pas En fait, il y avait un gars qui faisait passer le... derrière, mais je sais pas s'il faisait le grand tour ouais. il faisait le grand tour. Il faisait le grand tour, il n'a pas de vie. Non, je suis nul. C'est un niveau 1, en plus, je suis. Je suis mauvais. Je suis mauvais, attention, Zach le mauvais. Ouais, Zach le mauvais, mais qui a pris enfin... Un kill, aïe, aïe, j'ai pris un kill, j'ai pris un kill, c'est bon, la mission, un kill a été réussie, on, on va pouvoir repasser à la mitraillette tranquillement, mais là je, je me sens pas à l'aise hein, avec ce sniper qu'on se le dise. Hein. Hop. Oh, c'est quoi ça C'est quoi ces bruits C'est une fumée ça Voilà, monsieur Il a un flow ce sniper. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je l'avais un petit peu oublié, camouflage débloqué. et eh oui Vous croyez quoi on débloque pas des cameaux nous Soit côté droit, soit côté chez nous. Ouais, ça, ça va être côté droit. D'après mes calculs et mon, ma connaissance du jeu, j'ai dit côté droit. C'est côté droit Double kill Impressionnant Pas du tout hardscopé. Hein. Oh, monsieur, monsieur, monsieur, vous êtes niveau 1. Vous apprenez le jeu, mais vous apprenez le jeu pas en douceur. Non oh, ça va, je me régale, je me régale, c'est un bot, c'est un bot Oh le mec il a pas de pied, pas de main, on en profite frère, on en profite Profitons un peu de l'avantage que nous avons Quelqu'un euh, Quelqu'un quelqu maybe Allez, allez, allez, allez Ah c'est le niveau 1. Regardez c'est le niveau 1. Hop. Ok, hop, il y a un autre gars. Il y a le niveau 1 par là. C'est où le niveau 1 je sais, Il est là. Regarde. <rire> le double Let's go Le double double triple maybe Je sais qu'il y en a un tout à gauche. Oh non, j'ai raté Oh ah, Je suis dans à chier On le brain oh. <rire> Karma Je crois pas au karma, mais autant te dire que là, s'il devait exister, ça ressemblerait un peu à ce que je viens de prendre. Hop, hop, hop, hop, Ah bah tranquillement, j'avais dit, on peut reprendre la SMG, mais au final, j'ai... Aïe Oh c'est de cette manière que l'on termine la vidéo, les amis. Petite killcam finale pour Zach Nani. J'espère qu'elle vous a plu. Euh, oula, lui, il lui, lui a l'air d'avoir fait des travaux un peu meilleurs que moi. Hein. Quand même, un petit triple kill, là, peut-être OK. Bon, la killcam finale est vraiment meilleure que la mienne. Bon, et bah ben, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous